Quand on n'a jamais investi en bourse et qu'on n'y connaît pas grand-chose, se lancer paraît un sacré défi. Il y a tellement de choses à connaître, les marchés, les instruments financiers, comment les uns et les autres réagissent aux événements de l'environnement économique et financier, etc. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. et Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à une solution simple, pour débuter en bourse. Pour aller plus loin dans les sujets dont traite cette chaîne vous pouvez également vous inscrire à mon blog et je vous le conseille vivement d'ailleurs à ma newsletter à partir des liens qui sont dans la partie description sous la vidéo et on accède d'ailleurs à la partie description puisque je me suis aperçu que beaucoup d'internautes ne le savent pas en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui se trouve 6 ou 7 cm en dessous du bas de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre comment investir en bourse peut être finalement assez simple. Alors quelle est l'idée de la vidéo L'idée c'est de constituer ce qu'on appelle un portefeuille passif, on va voir ce que ça veut dire, pas compliqué dans sa conception et si possible pas compliqué à mettre en œuvre, avec une performance qui soit intéressante puisque le niveau de performance que l'on peut viser est de l'ordre de 9% par an dans le long terme. Alors pourquoi 9% par an eh C'est parce que ce portefeuille, dont je vais vous exposer les principes et les éléments là tout de suite, ce portefeuille existe en réalité depuis longtemps et de ce fait il a pu être, comme on dit, testé et backtesté sur une longue durée. En l'occurrence, il a été backtesté sur une durée de 35 ans. Et on s'aperçoit que sur cette durée, son rendement moyen annuel. Et de quasiment 9%. Alors non, je ne vais pas vous parler d'une nouvelle méthode de trading, ni de l'actif machin truc qui donne des rendements extraordinaires et dont on fait la pub, sur, enfin la pub dont vous pouvez voir une des nombreuses pubs, parce que des actifs qui répondent, des solutions qui répondent à ça, il y en a malheureusement beaucoup qu'on nous présente dans diverses publicités sur, euh, sur les, les canaux internet. Euh, donc il ne s'agit pas euh, de chercher des choses extraordinaires, pour la bonne raison qu'en bourse, les choses extraordinaires ont toutes une propriété commune, c'est d'être extraordinairement efficaces pour nous ruiner. Alors, de quoi s'agit-il Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle un, por un portefeuille. Alors un portefeuille, vraiment pour les, les néophytes, les super néophytes, et il n'y a pas de mal à être super néophytes, euh, cette vidéo s'adresse plutôt à, à, des, à des néophytes et des gens peu, peu expérimentés qu'à des personnes qui pratiquent la bourse depuis, euh, bah depuis un certain temps. Les, euh, un portefeuille, c'est tout simplement un ensemble de valeurs mobilières que l'on a réuni dans une enveloppe qui permet de détenir et d'acheter des valeurs immobilières qui s'appelle soit un compte titres titre ordinaire, soit un PEA. Donc ce sont des choses qui doivent parler à beaucoup de gens. Et Un portefeuille, c'est constitué... Principalement d'actions ou de fonds actions, d'obligations ou de fonds obligations, et, euh, et puis c'est tout. Alors. Euh... Quand on raisonne, quand on donne au mot portefeuille un sens qui dépasse les investissements boursiers, on peut également mettre dans cette notion de portefeuille d'autres actifs, des actifs immobiliers, des actifs matières premières, de l'or, des, des, euh, des métaux précieux. Euh, donc c'est ça, finalement un portefeuille c'est l'ensemble des actifs dans lesquels on peut investir, la plupart d'entre eux étant clairement détenus dans des, dans des, euh, dans des outils de bourse. Alors ce portefeuille, il part d'une idée intuitive qui peut, qui peut se comprendre assez simplement. C'est que euh, l'idéal serait d'avoir une partie de portefeuille qui marche bien dans certaines configurations de, de l'environnement économique et financier, mettons la croissance, une autre partie qui marche bien dans d'autres configurations, ben, mettons la configuration opposée, c'est-à-dire euh, la récession. Euh, et puis une autre partie qui va protéger le portefeuille en cas d'inflation, et puis une autre partie qui va la protéger en cas de, en cas de déflation. Donc vous voyez là on a quatre cadrans, euh, on va dire à quatre cadrans pour faire comme ça une image sur ensemble quelque chose, et euh, dans chaque cadran, il y a quelque chose qui est soit efficace pour faire monter le portefeuille dans, dans des conditions. Euh, que je viens de définir, soit efficace au contraire pour freiner pour freiner sa chute dans d'autres conditions, ou même éventuellement pour le faire monter dans d'autres dans conditions. Alors, pour la petite histoire, ce portefeuille euh, existe depuis longtemps, alors je ne sais pas je n'ai pas le, le nombre de décennies exacts en, en tête, euh, si tant est que, que, que je, je l'ai jamais su. Euh, en tout cas, il est, il est bien connu des investisseurs en bourse qui sont un petit peu, euh, un petit peu intéressés par ce qu'ils font, qui approfondissent le sujet. Il a été inventé par un économiste lui-même investisseur qui s'appelle Monsieur Brown, euh, B-R-O-W-N-E. Et euh, l'idée de Brown, c'était donc celle-ci. Et plus précisément, il a dit ben, :« On ne va pas se compliquer. On va prendre. » Puisqu'on on a un ensemble qui est divisé en quatre, on va diviser en quatre par égal. Donc, chacune de mes parties sera divisée en, enfin, représentant 25% du portefeuille. Donc, on aura 25% d'actions, 25% d'obligations, parce que les actions, ça monte quand la conjoncture est, est haussière, enfin, est haussière. Quand on est à la croissance économique, il faut avoir des actions, c'est ce qui marche le mieux. Des obligations pour quand on se trouve plutôt dans une situation de récession. Euh, de l'or pour nous protéger de l'inflation, et puis euh, des, des cash, du cash, donc des liquidités pour nous protéger de la déflation. Alors, petite parenthèse sur la déflation. Euh, la déflation est une situation qui, heureusement, est extrêmement rare. C'est la pire de toute en économie. Euh, ce qu'il a défini, c'est quand les prix de tout diminuent. Tous les actifs perdent de la valeur, ce qui fait que, par comparaison, la valeur de la monnaie augmente. Donc, la, la seule façon de se protéger de la déflation, c'est d'avoir le moins possible d'actifs à ce moment-là, et d'avoir le maximum de liquidité. D'où le rôle de la poche liquidité dans ce portefeuille de Brown. Alors ça, c'est beau, c'est bien, bien joli, c'est sympa. Euh, maintenant, il faut, aller, il faut aller plus loin, il faut réfléchir aux conditions de la mise en œuvre. feuille en œuvre, même s'il est simple à comprendre, il va falloir être capable de choisir les bonnes actions pour qu'elles performent bien dans, les, dans les, les contextes économiques de croissance, les bonnes obligations pour qu'elles performent dans les contextes économiques de récession. Bon, ben L'or, il n'y a, a pas trop de débat, quoique il, il y a diverses façons de détenir de l'or et ce n'est pas neutre euh, en ce qui concerne la flexibilité d'un portefeuille. Et puis le cash, là aussi il y a un peu plus de débat qu'il n'y paraît parce que euh, quand on détient 25% de son portefeuille en cash, puisqu'on est 25% pour chacune des catégories, euh, il faut pas que ce cash perde de valeur. Et si le cash, il est, mettons, entièrement en euros, si on est, si on est européen ou en dollars, si on est américain, etc., euh, eh bien, il peut avoir des phases, parfois un peu longues, où euh, il perdra de la valeur. Alors, je l'ai déjà dit, et, enfin dit ou écrit, le cash, sauf catastrophe, sur les monnaies dans lesquelles on est positionné, c'est quelque chose qui est quand même assez stable à long terme, ou plus exactement, qui se déprécie, ou qui au contraire s'apprécie par rapport aux autres monnaies, sur, sur des durées longues. Donc en soi, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très sécuritaire. Alors quand on a dit ça, eh bien, on se rend compte que, euh, si on n'est pas un peu compétent en bourse, un peu expérimenté, ou même beaucoup, eh bien, le, le portefeuille de Braun, ça va rester quelque chose. Euh, ça va rester un idéal. Ça va rester quelque chose de théorique, mais en fait, on ne sera pas capable de le mettre en œuvre parce que si je vous dis, bon là, je m'adresse aux personnes à qui se dessine surtout sur cette vidéo, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas euh, des, des, sans parler même de professionnels qui ne sont pas des, des personnes un petit, peu, euh, un petit peu formées à, à l'investissement boursier si je vous dis euh, créez-moi euh, un ensemble, enfin, créez-moi un petit panier d'actions euh, qui va être très adapté euh, dans l'hypothèse où on entre euh, maintenant à l'aube d'une période de croissance ce qui semble-t-il le cas d'ailleurs, euh, vous aurez un peu de mal et d'ailleurs si vous me posez la question, j'aurai certainement moins de mal que vous mais euh, j'aurai aussi du mal alors, il existe une façon de régler ce problème, Enfin, vous, vous doutez que je vais vous dire ça, parce qu'autrement, euh, ce n'est pas la peine de faire une vidéo euh, sur, euh, sur une solution, si on si n'apporte pas dans la, dans la vidéo euh, les pistes qui permettent de la mettre en œuvre. Les qui de la mettre en œuvre. Euh, alors, il existe une solution, c'est de passer par ce qu'on appelle des ETF. Alors, qu'est-ce que c'est que des, que des ETF Et Il faut, euh, il faut bien... Euh, euh, bien comprendre comment ça marche un ETF, pour comprendre en quoi les ETF permettent de, de résoudre la, la, la question de la composition de, de ce portefeuille de Braun, les ETF ce sont tout simplement des fonds, alors je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un fond, c'est comme des six caves, c'est juste le régime juridique qui n'est pas le même, autrement dit c'est un panier dans lequel le gestionnaire qui a composé l'ETF a décidé de mettre. Telle et telle action, de tel et tel secteur, de tel et tel pays, euh, et telle ou, et telle et telle obligation, etc. Donc, ça, c'est le principe du fond. Dans le cas de l'ETF, on va, on va plus loin. Euh, on, va, on va plus loin parce qu'il s'est avéré à la longue expérience que l'on a, c'est-à-dire depuis des décennies de ces, de ces sujets-là, que 95 ou 97 enfin, fait, ça dépend des sources, des gestionnaires créateurs de fonds ne sont pas capables de réaliser une performance de même niveau que celle de l'indice qui sert de référence à le, au fonds qu'ils ont créé. Parce que quand on crée un fonds, on, on le crée par rapport à un indice. Par exemple, on va créer un fonds action qui est euh, benchmarké, c'est-à-dire comparé au CAC 40. Ce qui veut dire que l'objectif du gestionnaire de ce fonds, ça va être d'arriver sur une durée qui est, qui est celle qui, euh, qui correspond au profil du fonds. Ça peut être du court terme, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'arriver sur une durée donc définie à une performance qui va être au minimum égale à celle de l'indice de référence, c'est-à-dire au minimum égale à celle du CAC 40, dans notre exemple. Et en pratique, il y a très peu qui arrivent. Alors, l'ETF, il résout ça en disant "Ben, on ne va plus se casser la tête, on ne va plus, euh, comme ça, chercher les, les bonnes actions euh, en espérant qu'on aura eu le, le nez creux et que ça va marcher. On va prendre tout simplement, si notre indice de référence est le CAC 40. Alors, je vous dis que le CAC 40, ça pourrait être autre chose. Hein, ça pourrait être euh, l'indice des valeurs mondiales, ça pourrait être des indices américains, des indices asiatiques. Si notre indice est le CAC 40, eh bien... Au lieu de chercher euh, la, la solution euh, miracle euh, au niveau du choix des actions on va prendre, un, on va créer un, un fonds dans lequel la proportion, euh, de, on, on mettra toutes les actions présentes dans l'indice 40 et dans les mêmes proportions qui sont les leurs dans l'indice. Donc on aura un fonds qui comme on dit réplique l'indice 40 et de cette manière on est sûr que quelle que soit la période de comparaison que l'on prend, on fera exactement la performance de l'indice 4,40. Alors ce n'est pas, euh, euh, pas exactement au millième près. Pourquoi ce n'est pas exactement au millième près Tout simplement parce que à partir du moment où on a créé un fonds comme ça, il y a la question de la permanence de son identité par rapport à l'indice qui se pose. Euh, les, les, les valeurs à l'intérieur du CAC 40, par exemple, évoluent sans arrêt, plus qu'au jour le jour, évoluent de, de seconde en seconde. Euh, et euh, bien évidemment, le poids de chaque valeur dans l'indice ne cesse, cesse d'évoluer. Bon, il évolue bien sûr, euh, euh, sur des, il évolue relativement lentement, mais, mais quand même, ça peut être parfois assez rapide. Euh, il faut donc que le gestionnaire d'ETF ait mis en place un système, un programme informatique, hein, des algorithmes, euh, qui lui permettent de maintenir en permanence euh, un ETF qui soit quasiment parfaitement euh, la réplique, euh, la réplication, comme on dit, de, euh, de l'indice choisi. Donc selon que cette réplication est plus ou moins parfaite, on peut avoir des petits écarts euh, d'un ETF à l'autre par, euh, par rapport au benchmark. Alors notons au passage que les ETF présentent un énorme avantage supplémentaire par rapport aux fonds, c'est leur faible coût, puisque vous avez compris qu'on est finalement dans un système qui est totalement euh, automatisé, hein, est, ce sont des algorithmes qui, qui, font, qui fonctionnent, euh, C'est bien sûr ça demande beaucoup moins de compétences de, de, de créer un fonds qui est simplement une copie de quelque chose qui existe, euh, plutôt que d'inventer un fonds qui est censé peut-être, si on est très très bon, arriver à, à dépasser le benchmark. Autrement dit, dans le cas des fonds classiques, il y a des frais de gestion qui sont pas négligeables, qui sont rarement inférieurs à 1% par an, euh, vraiment rarement, euh, on est plutôt euh, euh, parfois plusieurs fois à ce, ce niveau-là, euh, enfin on est souvent plusieurs fois à ce niveau-là, parfois c'est un homme de fois significatif euh, euh, donc c'est un coût qui vient évidemment des, réduire encore la performance réelle que va toucher l'investisseur euh, alors que dans le cas de, de l'ETF et comme c'est très très peu honoré à faire il n'y a pas besoin de payer des gens euh, très forts là-dedans euh, là-dedans, enfin dans, dans le choix des, des valeurs qu'on appelle le picking et euh, eh bien euh, on a des, des frais qui, annuels qui s'expriment en en fraction de par an, euh, bon, 0,10 là, il y a des ETF à 0,10 par an, il y en a même pas mal, on va dire que là on est plutôt planché, souvent les ETF c'est des frais entre 0,20 voire 0,30 par an, et puis, puis voilà. Euh, donc ça n'a rien à voir, c'est 10 fois moins cher que, de, de, que les fonds. Euh, donc Autrement dit, l'ETF c'est une révolution en fait, qui ne date, date pas de la semaine dernière, mais qui est quand même assez récente, euh, qui date de quelques années, euh, c'est une, une révolution euh, à la fois dans les coûts de gestion et dans la performance. La, la parenthèse fermée sur les ETF, elle était nécessaire, euh, puisque dans, euh, dans l'idée de, de la solution que je vous présente, ETF, les ETF sont la cheville ouvrière de, de la réalisation, et il faut donc que vous compreniez bien euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte en général et, et en quoi ça solutionne notre problématique dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement Eh bien, dans la recherche des ETF, on va choisir un ETF qui est représentatif de la hausse des actions et euh, si, euh, si hausse des actions il y a, donc dans, dans le cas d'une période de croissance, bon c'est là qu'il faut quand même un minimum de compétences, de connaissances des ETF disponibles, puisque vous avez compris que des ETF, il y en a, il y en a des quantités. L'idée, c'est de ne pas se casser la tête, c'est-à-dire on va prendre, enfin, en tout cas personnellement c'est ce que je préconise et c'est ce, euh, ce que je fais, on va prendre des ETF sur des indices larges, euh, puisque les indices, il y en a plein, les indices larges ce sont les indices qui reproduisent les grands marchés. Je vous ai parlé du CAC 40, c'est pareil pour le marché allemand, euh, c'est pareil pour le marché anglais, c'est pareil pour les marchés euh, les marchés américains. C'est pareil globalement, il y a, y a un ETF euh, sur euh, l'Eurostock 600 qui est, est l'indice global des valeurs européennes. Même chose pour les marchés asiatiques, c'est très important parce que les ETF, les ETF permettent d'accéder à plein d'actions des marchés asiatiques qui seraient difficiles d'accès euh, si on les achetait en, en direct. Donc voilà, là-dessus il va falloir choisir euh, les ETF. Et puis, euh, même problématique pour la partie obligation, On va là aussi passer par des ETF, puisqu'il y a des ETF obligataires. Il faut évidemment un peu plus de connaissances que celles que je vous livre dans la vidéo. Euh, vidéo pas, pas une vidéo, ce n'est pas une formation euh, d'abord pour une question de, de format et donc de, de, de durée. Euh, mais il y a suffisamment de, de types d'ETF euh, obligataires qui sont à notre disposition pour qu'on puisse trouver ceux qui vont bien dans cette stratégie du portefeuille de Brown que l'on veut mettre en place aujourd'hui. Hein, on ne mettrait peut-être pas les mêmes ETF obligataires si, si j'avais fait la vidéo il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Et euh, ben ça, les, la, la partie action-obligation est évidemment la plus, euh, on va dire la, la, la plus technique, puisque ensuite, la partie liquidité, ben c'est simple, la partie liquidité, euh, je vous ai donné la, la clé, la, la problématique tout à l'heure euh, la partie liquidité et donc les liquidités, vous avez compris qu'il ne faut pas euh, rester sur une seule devise qui est, qui est la vôtre que vous soyez français, euh, euh, patagonien, euh, iroquois ou ce que vous voulez euh, il va falloir donc créer un panier de devises alors là pour le panier de devises, on ne se casse pas la tête on prend un panier des grandes devises, des devises des, des grandes économies, euh, l'idée étant que, euh, grosso modo, euh, certaines l'évolution de certaines devises aille en sens opposé des autres, de façon à ce qu'en permanence, on, on, l'idée c'est pas tellement de gagner de l'argent avec des devises, c'est surtout de pas en perdre. Donc l'idée c'est que le pouvoir d'achat du panier de devises qu'on va créer reste à peu près constant. Après il y a l'or, alors l'or il y a une façon très simple d'en posséder, euh, je vous en parle depuis très longtemps de l'or, fait très longtemps, euh, par rapport à, à la durée d'existence de ma chaîne, euh, je vous parle notamment beaucoup d'or physique, j'ai fait une formation là-dessus, elle est excellente, donc je, je vous invite à, à l'acquérir, la, à la, à euh, bon, euh, toutes les entrées mises ailleurs, euh, mises à part, on peut effectivement donc acheter de l'or leur, de leur, de leur physique et il euh, euh, y a des façons plus ou moins intelligentes et efficaces de le faire euh, et surtout euh, qui, qui, qui permettent de gérer l'or dans la durée de manière plus ou moins facile et puis aussi on peut acheter également par, par des ETF, ce qui là s'appelle pas des ETF, s'appelle des ETN on ne va pas entrer dans les détails techniques pour vous dire la différence qu'il y a euh, on peut aussi acheter de l'or par des ETF, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de l'or papier enfin ça fait partie de la catégorie importante de l'or papier euh, la solution en matière d'ETF or si on ne veut pas risquer de ne plus rien avoir en cas de crise c'est d'acheter de, des ETF ce qu'on appelle la réplication physique donc on a compris ce que ça veut dire ça veut dire que ces ETF euh, ce sont des, euh, des, des créances, ce sont des types de créances en fait sur des stocks d'or qui existent, qui sont déposés dans des coffres qui peuvent être absolument colossaux euh, le plus grand ETF du monde a un stock d'or qui fait 1300 tonnes, donc vous voyez qu'il y a vraiment de l'or dans, dans les ETF à réplication, à réplication physique. Et euh, l'avantage de ça, c'est qu'on les achète et on les rembourse extrêmement facilement. Donc une fois qu'on qu euh, bah, qu connaît l'existence de ces leviers que, que je viens de, de, de, vous, de vous exposer, eh bien on peut euh, facilement se créer euh, notre, notre portefeuille d'idomronne ce qui est plus intéressant que le nom c'est l'objectif de ce portefeuille qui est de s'en sortir pratiquement dans toutes les situations de bourse et de la sorte on obtiendra pour autant que le portefeuille garde son équilibre. Alors pour garder l'équilibre de ce genre de portefeuille il faut faire un peu la même chose que font les gestionnaires d'ETF, il faut de temps en temps rééquilibrer les masses qui ont pu évoluer en fonction des cours, des, évidemment des, des actifs et des ETF qui les, qui les composent. Sauf que les gestionnaires ETF, eux, ils ont des algorithmes qui font ça en permanence. Nous, comme on est sur des masses qui par nature sont quand même relativement stables, en tout cas ne sont pas hyper, hyper instables à court terme, on va faire une réactualisation de, des équilibres au moins une fois par an. Certains conseillent deux fois par an, d'autres conseillent tous les trimestres, mais c'est pas difficile hein. c'est-à-dire que quand on va observer que telle poche euh, a varié de plus ou moins 15 ben, qu'est-ce qu'on va faire euh, On va faire soit une réallocation de, de l'excédent par rapport aux 25 sur les autres poches à part égale évidemment, soit s'il manque ce manque mettons, 15 ben, on va prendre 5 dans chacune des autres poches, enfin dans, dans, les, dans les poches qui elles ont on, on dépassé la, la quantité de départ pour ré, rééquilibrer, voilà. Alors voilà, euh, voilà la, les éléments techniques sur ce, sur ce portefeuille. Il est bon de rappeler dans quel esprit on pourrait le créer aujourd'hui. On le crée dans deux esprits possibles. Le premier est permanent, donc c'est la, la durée, on veut sur le long terme, réussir à avoir cette performance de à peu près 9% par an. Alors ces 9%, euh, c'est quoi ces 9% ben Ces 9% c'est quasiment la performance d'un portefeuille dans lequel il n'aurait que des actions dans le long terme, sauf que grâce à ce système de, de répartition en quatre parties, eh bien, euh, notre portefeuille en question euh, aura une volatilité beaucoup plus petite, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire du 9% par an en faisant des choses comme ça sur euh, euh, tous les ans, de, de, tous les deux ans, etc. On aura un portefeuille qui, qui fera ça, voilà qui aura une tendance de, à la hausse euh, quasiment permanente, avec de temps en temps des, des, petites, euh, des petites baisses, euh, ce qui évidemment est beaucoup plus à la fois rassurant et beaucoup plus facile euh, à gérer, et même à utiliser si on veut retirer de l'argent. L'autre raison pour, pour laquelle on, on peut être amené à s'intéresser maintenant à la constitution de ce portefeuille de Brun, c'est dans un objectif de sécurisation d'un patrimoine, enfin, d'un portefeuille boursier soit existant soit que l'on créerait, euh, dans le but de continuer à suivre la tendance haussière qui est, qui est, qui est claire depuis, depuis quelques semaines, et même euh, de plus que quelques semaines maintenant, euh, tout en étant protégé de façon automatique, si jamais cette tendance venait à se retourner ou s'il y avait des, des incidents on va mettre des guillemets incidents euh, en de, gra de graves accidents au niveau financier euh, je pense à, à des problèmes monétaires c'est en particulier ça, ça qu'il faut craindre euh, qui, bon, qui déboucherait par, par les, les canaux dont on a déjà parlé sur des phénomènes de, de craque. Euh, donc ce portefeuille permettrait d'être protégé automatiquement de ça, alors je ne dis pas que si ça, si ça se produisait, le portefeuille n'accuserait pas une baisse, mais ça n'a rien à voir avec la baisse qui a s'il n'y avait dedans que des actions, essentiellement des actions. Euh, quand je dis qu'il accuse une baisse, on a bien compris que ça serait une baisse momentanée. Aujourd'hui, si on est particulièrement focalisé sur la partie protection de, de, notre, de notre portefeuille, de notre patrimoine, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le portefeuille de Brown bien évidemment, il y a, a d'autres solutions, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres actifs ad hoc en fonction de ce contre quoi on veut se protéger. Et ça, ce sont... Des, ce, ce, ce sont des, des, des, des aspects, des éléments que je traite justement dans ma nouvelle formation sur la sécurisation du patrimoine pour tous qui est un, qui est un véritable programme de sécurisation du patrimoine et dedans toutes les situations d'agression du patrimoine sont envisagées avec à chaque fois ben, la bonne carte qu'on va, qu va sortir pour se prémunir ou se protéger de ça. Donc en résumé, l'idée principale de cette vidéo en ce qui concerne ce portefeuille permanent, puisque c'est son nom, c'est de maximiser la simplicité, c'est-à-dire en ajoutant la simplicité conceptuelle du portefeuille de mode, en ajoutant une simplicité d'exécution, qui est le recours aux ETF. Voilà, Donc elle est, elle est terminée. Vous trouverez dans les liens en description, donc sous la vidéo confère ce que je vous ai dit en, au début de cette vidéo, les liens qui vous permettent d'accéder à mon blog, qui vous permettent d'accéder à ma newsletter, et également d'accéder à l'ensemble de mes formations sur la protection du patrimoine, et également à la présentation du service de coaching. Alors, de quoi traitera la, la prochaine vidéo Là, je ne sais pas, je n'ai pas, pas encore décidé. J'imagine que ce sera évidemment passionnant. Donc, pour ne pas la manquer, eh bien je vous conseille vivement de vous abonner à la vidéo, pardon, à la chaîne si ce n'est si pas fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du portefeuille de Brown et surtout ce que vous, vous avez mis en place comme stratégie et comme moyen pour protéger votre, porte votre portefeuille et votre patrimoine de manière plus générale. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, likez, partagez, et je vous dis à très bientôt.